Donc bonjour, courte vidéo pour vous présenter de quelle façon on va traiter là, avec Excel les données qu'on a obtenues là, à la suite euh, d'un petit bolide qui s'est déplacé le long d'un plan incliné. Donc on a deux données qu'on a recueillies, soit le temps et la distance. Euh, on va vouloir faire quelques traitements là-dessus au niveau des données, donc transformer la distance en mètres, puis également là, mettre les valeurs à zéro au niveau du temps pour euh, le moment au début complètement. Donc, le chronomètre a été parti avant que le véhicule commence à se déplacer. C'est pour ça que présentement, on n'a pas une valeur de zéro. Donc, ce qu'on va vouloir faire au niveau du temps, c'est prendre chacune des valeurs qui est ici, puis leur soustraire 1,441. À ce moment-là, la première valeur va être à zéro, puis les autres vont être de moins 1.441. Donc, on va venir se créer une nouvelle colonne. On va marquer temps en seconde. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un calcul. Donc, on va marquer égal la valeur de A2, moins la valeur de A2, ce qui devrait me donner 0, effectivement. Pour transférer le calcul à toutes les autres valeurs, on vient ici, on sélectionne notre cellule, on vient dans le coin inférieur à droite, jusqu'à temps qu'on ait un petit plus, et on va tout simplement étirer pour mettre sur toutes les valeurs. Oups. Ce qu'on observe effectivement, c'est que là toutes les valeurs sont à zéro, donc notre calcul n'a pas vraiment fonctionné. Puis si on regarde ce qu'il a fait, c'est normal parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le calcul, puis il fait juste descendre vers le bas puis prendre les cellules A3 et A3 et etc. Donc il soustrait la valeur de chacune des cellules. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que à chacune des valeurs, ça soit toujours la cellule, la valeur de la cellule A2 qui soit soustrait. Donc pour le faire, c'est quand même simple, c'est que dans notre calcul ici, au lieu de marquer A2 moins A2, on va venir fixer la deuxième valeur, donc on va dire, on va mettre un signe de dollar devant le A, puis un signe de dollar devant le euh, 2, et ça, ça veut dire qu'à chaque fois, on va prendre la cellule, moins la valeur qui se trouve dans la cellule A2, parce que le signe de dollar veut dire, je fixe la colonne A, et je fixe la ligne 2, donc ça va toujours être la valeur de A2 qui va être pris Donc, si on vérifie si ça fonctionne, on revient sélectionner, on prend le petit, bleu, le, petit, le petit onglet dans le bas, on l'étire vers le bas jusqu'à la dernière valeur. Et on observe effectivement que ben, ça a fonctionné. Quand on regarde, ben, il va toujours avoir choisi la valeur qui est dans A2 pour faire le calcul. <coughs> Pardon. Donc, euh, une fois que ça s'est fait, c'est la distance qu'on a modifiée. Donc, on va venir dans la prochaine colonne. Et on veut la transformer en mètre. Donc, pour transformer des centimètres en mètres, on divise par mille, euh, par cent, pardon. Donc, est égal à la valeur qui va se trouver dans B2. divisé par 100. Et on va venir tout simplement étirer vers le bas pour reproduire le calcul sur les autres cellules. Ce qu'on va faire aussi, on va s'assurer au niveau des chiffres significatifs qu'on a le, le, bon, le bon nombre de chiffres significatifs. Donc, ici, le zéro est affiché dans ma mesure en centimètres. Donc, ici, c'est mon... Euh, mon euh, pardon, mon millième, donc je devrais avoir aussi le zéro affiché ici. Donc, on va tout simplement venir sur le petit onglet, on va déplacer, et à ce moment-là, je vais avoir mes chiffres significatifs qui sont considérés. Dernière chose, plus ben, euh, puis là, on va être prêt à faire notre graphique. Donc, on va sélectionner la plage de données qui nous intéresse pour faire notre graphique. Une fois que c'est fait, on va dans « Insertion » dans la section graphique « nuage de points ». Et là, ben pour travailler le graphique, moi, je préfère le mettre dans une nouvelle feuille. Donc, on va venir ici, une fois qu'il est sélectionné, là, on vient d'en déplacer le graphique et on va aller sur une nouvelle feuille. Donc, à ce moment-là, c'est plus grand. Si on veut retourner dans nos valeurs, on revient sur la feuille 1. Sinon, c'est notre graphique. On par la suite, on va venir ajouter divers éléments sur notre graphique. Donc, première des choses, on va modifier le titre. Donc, le titre va être euh, « Distance en fonction ». Du temps. Pardon. Donc, distance en fonction du temps. Oups. Par la suite. Euh... Donc, si jamais vous cliquez à l'extérieur, vous voyez votre, votre menu contextuel change. Pour reprendre les paramètres du graphique, vous faites seulement cliquer dessus. On revient dans les paramètres du graphique, donc dans la section création. On va ajouter un élément au graphique. On va aller chercher horizontalement. Donc ici, ça va être le temps, en seconde. On va venir ajouter également verticalement. Donc ça, c'est la distance en mètres. On peut venir ajouter également le quadrillage mineur, donc ce qu'on appelle des fois aussi le quadrillage secondaire sur l'axe horizontal et l'axe vertical. Donc, si jamais on veut prendre des coordonnées, ça va être plus facile de cette façon-là. Et finalement, pour ajouter une courbe tendance, on va venir sur n'importe quel point qu'il y a sur la droite qui est identifiée. Je fais un clic droite et on va avoir ajouté une courbe tendance. Et là, ben, on va choisir le type de courbe tendance. C'est sûr que c'est pas linéaire, donc euh, c'est polynomial. Puis là, ben, choisir le bon degré de la polynomiale. On va venir ici et on va changer. Donc, troisième degré, quatrième degré, donc le quatrième degré, c'est celui qui suit le mieux la courbe, donc c'est à nous autres à choisir là, ce qu'on a comme courbe. Euh, puis ensuite de ça, on va définir l'interception, ça, ça dépend, c'est à nous autres à choisir, mais effectivement, au temps 0, normalement le véhicule était à 0, on va le définir à 0, et on va afficher l'équation de la droite. Donc, une fois que c'est fait, on voit que notre graphique là, va dans le négatif. Donc, si on veut s'assurer que notre axe commence bien bel et bien à zéro, on va double-cliquer sur une des valeurs qu'il y a dans l'axe. Et à ce moment-là, on va venir dans l'option graphique. Et ici, la limite minimum, on va la fixer à zéro. À ce moment-là, on va avoir notre graphique qui est euh, prêt. Euh, on peut par la suite, là, soit aller dans le fichier, le, bien sûr l'enregistrer, mais également on peut l'exporter en PDF. Ou encore, on peut faire une saisie d'écran pour être capable, un copier-coller aussi, là, pour l'amener dans un autre document. Donc, euh, voici la création de votre graphique là, pour notre véhicule qui s'est déplacé sur un plan clinique.